Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment faire la décoration d'une boule en plastique pour l'arbre de Noël. Et en particulier, ça peut être une idée pour faire ma première boule de Noël pour les bébés qui viennent juste d'arriver. Alors, il faut une boule en plastique. J'ai choisi les boules plates parce qu'ils sont plus faciles à décorer avec cette technique. Un embossage. La colle et les stylos toujours spécifiques pour l'embossage. La poudre, j'ai choisi les couleurs A. Et naturellement, des tampons classiques ou comme dans ce cas, les tampons en cristal qui ont besoin d'un support en plexiglas. Et puis des décorations qui peuvent varier pour mettre dans la boule en plastique. Donc j'ai choisi des paillettes iridescentes, des plumes, un ruban pour accrocher notre boule et pour écrire un petit, euh, un petit cerne euh, rouge. Pour ce tuto, j'ai choisi les thèmes du cheval à bascule. Euh, J'espère qu'il va bien réussir parce que le dessin il est compliqué. Sinon, vous pouvez essayer avec des étoiles, des sapins ou des cœurs. C'est toujours plus facile. Je vais le coller à ma plaque en plexiglas. J'y vais bien biber de colle spray. C'est celui-là la colle. Je vais m'organiser avec la poudre et naturellement un feuillet pour récupérer les surplus. Alors, voilà. voilà. N'hésitez pas à mettre beaucoup de poudre, on n'aura pas du gaspillage, parce qu'on va tout récupérer. On essaye avec un petit pinceau à nettoyer autour du dessin. faire grossièrement les parties plus importantes Copain, les cours c'est très pratique dans les loisirs, ils peuvent vraiment faire beaucoup de choses. pas trop rester longtemps parce que l'embosseur c'est quand même un fou et euh, si vous restez longtemps ben, il va changer la forme de notre boulot plastique voilà. si vous voulez rajouter des particuliers ou écrire vous avez les feutres colle pour l'embossage dont vous pouvez écrire euh, les noms de l'enfant ou, ou ce que vous préférez. J'ai fait aussi euh, une idée pour l'autre la, partie euh, de la boule en plastique donc avec un sapin de Noël stylisé et l'écriture à jouer à Noël. Je vais mettre sur le fond des paillettes et des ancora un po' di paillettes à bien laisser sécher